Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sura Allah ilah illallah, Sura Allah ilah illallah, Sura An-Na-Muhammadar Rasulullah, Sura An-Na-Muhammadar Allah وشدوا ان محمد رسول الله وشدوا ان محمد رسول الله هيا على هيا على هيا للصلاح هيا على, هي على, هي على الله اكبر الله اكبر لا اله J'implore sur moi et les miens la protection divine d'Allah, le miséricordieux, qui me protège des lois et des mécréants. Amen, amen, amen. Dieu t'accompagne et pense que nous n'avons rien pour midi. Merci pour tes souhaits. Elle est bien matinale, la pauvre. Je me demande quand elle va me régler. Pour elle aussi, les choses ne sont pas bien. Oui, Edouard. Voilà ce teint de Momodou. Je reprends tous les matins. Je ne m'arrêterai pas. À sa place, je resterai à la maison. Depuis plus de six mois, il est en chômage. Et il s'entête à se lever tous les matins. Qu'est-ce que j'avais dit Une bonne poignée de mets et c'est fini. Avec quoi je vais nourrir mon cheval et ma famille Allons attendre la miséricorde de Dieu. la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. À quoi bon lui répondre Des mangas, il y en a tellement. Ils sont comme des mouches. Bon, on s'arrête. Réveille-toi, j'ai du travail à la rue 32. Oui, patron. Alboa. Hé mmh. Hé mmh. Hé mmh. mmh. mmh. eh. charette arrête Conduis ma femme à la maternité, de suite. Mais, patrons. Et... Encore, cette vous Qu'est-ce que je vais devenir avec cette vous Ça crince encore. Et cette femme qui a toujours sa tête sur mon épaule. Et pourquoi cas pas payer sa tête ailleurs, sur l'épaule de son mari. Ce sont les femmes de maintenant. On n'arrive jamais à les comprendre. de on arrive maintenant. Je rentre pas encore ce midi. Je vais me reposer un peu. Une matinée aussi bonne, il ne faut pas la perdre. Et puis Fatou m'avait donné un peu de la cola. Ça me suffit pour ce midi. Qui sait ce qu'ils ont mangé à midi Qui sait Qui chante les louanges de mes ancêtres Les, preux, les braves guerriers d'antan. Le même son coule dans mes veines. En effet, ce n'est pas parce que la vie nouvelle m'a réduit à ce travail d'esclave que je ne suis plus un noble. Comme mes ancêtres. With my government's personalvial My government services are critical Even cur会 auela the the to the Salam alaykoum, frère tu me conduis au cimetière si tu payes oui Frère, il te manque, le papier est essentiel. Je suis étranger ici. Bon, s'arrête, n'entre pas. Toi, va chercher le papier. Dieu sait que je suis croyant. Mais qu'est-ce que je vais devenir avec mon enfant? Je ne voulais pas les laisser lui non plus. Je voulais pas les laisser, mais si je reste, j'ai tout donné au griot. En fait, je vais me soulager. Assalam alaikum. Es-tu en paix? Paix seulement. Je déménage. Je vais au plateau. Au plateau? Oui. Oh, oh, oh, oh c'est interdit au Borom Sarret. J'ai des relations et je paye bien. Les relations, non. Mais je ne vais jamais. Regarde. C'est défendu. Ah. ah. Il est là. Pour tous les saints, mes Robo m'assistent. Je vais risquer le coup. Tous les saints me protègent. Que mon grand marabout, le bien-aimé cher me protège. Que tout le monde me protège. Il est heureux ce type de quitter le quartier indigène. Regarde-moi ces rues, Alborar. Ces maisons. Il doit être agréable de vivre dedans. Et c'est trop. C'est trop. C'est bruit. Oh mon Dieu, cher. Cher, protège-moi. Mais Marabout, protégez-moi. Ai vite tes papiers vite as-tu une autorisation de venir ici c'est défendu ce quartier au borom s'arrête t'appelle et vite et l'autre qui s'en va avec mon argent L'agent ne lui dit rien. Il n'est pas son pied de ma médaille. Non seulement l'autre, ce voyou est parti sans me payer, je suis sans charrette. Payer une amende avec quoi Qu'est-ce que je veux devenir maintenant L'autre, il disait avoir des relations. Mon voleur, c'était oui. Avec qui À qui il faut faire confiance À qui C'est pareil dans tous les pays. Ils savent lire, ils ne savent que mentir. C'est sa faute à lui. Non, c'est la faute à l'autre. Celui dont l'enfant est mort. S'il ne m'avait pas amené au cimetière, je ne serais pas venu. C'est sa faute à lui. Et puis, il y a le griot. C'est la faute au griot. Que m'importe si mes ancêtres étaient héros. Maintenant, me voilà, sans le sou. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Eh? Qu'est-ce que je vais lui donner maintenant? Hier, c'était pareil. Avant-hier, c'était pareil. faut rouge. Il faut s'arrêter toujours. Partir. Coucher. Quand? Ça, c'est la prison. C'est ça. Ça, c'est la vie moderne. C'est la vie maintenant du pays. Partir, oui J'avance. Et cette maison, c'est ça, cette maison, cette maison. Hier, c'était pareil. Avant-hier, c'était pareil. On ne travaille pour rien. Qu'est-ce que je veux dire à la maison Qu'est-ce que je vais dire? Ma charrette, avec quoi je la paye maintenant? Il ne me reste plus qu'à mourir. Ici c'est mon quartier, c'est mon village. Ici si je me sens bien. C'est pas comme là-bas. Ici on ne voit pas d'agent de police. On ne voit personne. On est bien entre nous. Si c'est ce moi que tu attends, je n'apporte rien. Rien, même pas la charrette. Tiens le petit, je te promets qu'on mangera ce soir. Partez les enfants, il n'y a rien ici. Où va-t-elle à cette heure ci Il n'y a rien à manger. <coughs>